Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre invitation. Alors, avant de parler de la consultation citoyenne en tant que telle, juste revenir en quelques mots sur le cadre de notre projet. C'est celui de la BMHD, la Bibliothèque métropolitaine de l'Hôtel Dieu. C'est un projet fédérateur de territoire qui verra le jour à horizon du printemps 2024 et qui mobilise déjà une partie des équipes du réseau. Pour ce faire, le projet est divisé en différents groupes de travail, pilotés à chaque fois par un cadre et par des agents qui sont volontaires. Le groupe auquel nous appartenons avec ma collègue Mathilde, les services innovants, est un des groupes du projet de la BMHD. Il a été lancé en avril 2017, il y avait alors 14 agents. Et Chaque année, l'ensemble des collègues du réseau de lecture publique sont réunis et informés des avancées de l'ensemble des groupes de travail et C'est une occasion pour certains collègues de nous rejoindre, d'autres de partir et d'assurer ainsi un renouvellement en fait, du regard sur ces questions. Alors Quand on parle d'innovation, et le périmètre a beaucoup évolué au fil des réunions qui ont été menées, ce dont on se préoccupe en termes d'innovation, elles sont davantage sociales, professionnelles, sociétales que technologiques. D'ailleurs, cet aspect est plutôt géré par un autre groupe de travail. Pour en venir à la consultation des usagers, c'est aussi important de, de préciser que ce travail s'inscrit euh, dans un travail de mémoire d'un lieu emblématique, l'Hôtel Dieu, euh, qui est un ancien établissement hospitalier qui a fait l'objet pendant 18 mois d'une collecte mémorielle euh, par des sociologues. Et si vous voulez plus d'informations, il y a un site internet euh, mémoire au singulier où vous pourrez trouver toutes les ressources qui ont été collectées. Pour ce qui est des grandes étapes de notre démarche, avec pour fil conducteur la consultation citoyenne, le groupe Service Innovant a bénéficié d'un certain nombre d'apports depuis son lancement, notamment d'une longue période d'immersion lors de voyages d'études, ça mathilde en parlera plus longuement, d'une formation à la consultation citoyenne par un prestataire et d'une phase de test en interne auprès des collègues du réseau qui a été lancée la semaine dernière et qui se poursuit encore cette semaine, avant de la déployer en direction des habitants du territoire de la métropole. Ensuite viendra une phase d'analyse des résultats, probablement aussi accompagnée d'un prestataire extérieur, puis des préconisations qui seront faites. Ce qui est important de souligner, c'est que dans ce projet, c'est une volonté de porter la consultation citoyenne en interne par les équipes. Donc l'idée en fait de consultation, euh, elle n'était pas programmée dès le départ en fait, dans le travail du groupe. Ce projet s'inscrit vraiment dans la continuité d'un long travail principalement de benchmarking en fait, qui a été mené sur deux ans donc, par le groupe euh, services innovants. Donc pour rappel, euh, le benchmarking c'est une technique en fait, qui est issue du marketing et en gros qui consiste à aller voir bah, ce qui se fait ailleurs dans d'autres structures et, euh, et d'en tirer en fait, les meilleurs côtés et s'en inspirer. Donc pour nous, ça a notamment pris la forme en fait, de voyage d'études. Euh, on est allé voir ce qui se faisait dans d'autres bibliothèques, mais pas seulement. On a aussi euh, visité euh, d'autres lieux culturels, privés, publics ou associatifs. Euh, pour vous donner des exemples, on est allé voir ce qui se faisait au grand voisin à Paris, euh, la Bibliothèque de l'Hôtel-Dieu à Carpentras, la friche belle de mai à Marseille, la Gaieté Lyrique à Paris, ou encore la Médiathèque des Capucins à Brest. Et à chaque fois, en fait, le but, c'était de vivre l'expérience euh, du point de vue de l'usager euh, en utilisant des carnets de déambulation euh, qui pouvaient avoir n'importe quel euh, support. En fait, ça pouvait être des carnets sonores, euh, vidéo, euh, complètement virtuels, euh, ou papier euh, classique, euh, pour recueillir en fait, euh, nos, nos sensations, nos ressentis et garder une trace de ces explorations un peu sensorielles qu'on pouvait utiliser ensuite en groupe pour échanger et, euh, et pouvoir analyser euh, ces voyages. Donc de cette analyse, on a dégagé des, des tendances en fait et des pistes de travail. Donc après cette phase, en fait il nous semblait important de consulter la population pour valider ou recentrer nos axes de réflexion. Et très rapidement, on a eu envie de, de s'impliquer vraiment dans la phase de consultation en tant que bibliothécaire dans cette démarche. On voulait changer aussi notre posture professionnelle pour nous rapprocher des publics, notamment non fréquentants, et de ces attentes, ce qui était pour nous une forme d'innovation professionnelle, parce que ce travail est d'ordinaire plutôt confié à des cabinets externes. Donc, à ce moment-là, on a eu, évidemment, besoin d'être formés et accompagnés dans une phase voilà, qui est assez importante. Donc, on a fait appel à l'association Onciela qui est une association lyonnaise indépendante, pour reprendre le terme exact, c'est une association qui suscite, encourage et accompagne les engagements et initiatives citoyennes en faveur d'une société écologique et solidaire, qui nous a donc formés sur trois jours. donc C'était assez intense. Dans cette formation, ça nous a non seulement permis de découvrir les enjeux d'une consultation, découvrir les différentes méthodes et outils participatifs, mais en fait, ils nous ont vraiment accompagnés dans la construction du cadre de notre démarche. Ce qui fait qu'à la fin de la formation, on avait un plan de consultation précis, un calendrier et les outils adaptés spécifiquement à notre projet. Et les deux objectifs principaux qui sont ressortis à la suite de cette formation, en tout cas pour nos premiers dispositifs de consultation, c'était d'une part de communiquer sur le projet auprès du grand public et à l'occasion de cette communication, questionner les représentations des bibliothèques. La matière collectée, en fait, elle permettra de dégager des grandes tendances, euh, dont on pourra se resservir éventuellement pour des ateliers participatifs par la suite, orienter, valider ou invalider nos pistes de réflexion, euh, nous inspirer euh, tout simplement. Alors, euh, un des grands enseignements euh, de cette formation avec l'organisme Antiela, ça a été euh, de voir qu'il n'y a pas une forme de consultation, mais qu'il y en a plusieurs, et qu'elle s'adapte aussi à notre projet. Donc nous, on va vous présenter quelques-uns des choix qu'on a effectués. Le premier, c'est celui d'aller à la rencontre des habitants du territoire de la métropole à travers des lieux choisis, de passage, les marchés, les fêtes de quartier, les galeries des supermarchés, afin de se tourner vers les personnes qui, soient, qui ne sont pas fréquentantes de nos établissements. Ensuite, c'est l'envoi d'une enquête par mail, là aussi pour essayer de rayonner au plus large la communication sur le projet. Une autre possibilité, c'est de mobiliser des ambassadeurs qui seront les relais en fait, du projet dans leur entourage, de porter des ateliers participatifs. Donc Là, on est dans le petit groupe, on est dans une réflexion plus poussée et une approche qualitative plus fine. Et enfin, euh, des ateliers euh, à destination euh, de la jeunesse en impliquant les usagers, donc ici le jeune public, euh, dans le choix d'aménagement euh, d'un espace euh, du futur projet. Donc ça, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le design thinking. C'est la co-créativité euh, pour impliquer euh, l'usager dans, dans, le, dans, le euh, dans la future implication de, de la salle. Donc pour terminer, on voulait juste faire un petit focus en fait sur quelques outils et partenariats qui ont été très intéressants, en tout cas au stade où on en est maintenant. Notamment le partenariat avec la Ludothèque Saint-Jacques. Il y a deux animateurs en fait qui nous accompagnent sur les consultations de rue et qui animeront aussi les ateliers jeunesse plus tardivement. Donc, c'est plutôt des ateliers de construction. Là, vous voyez, c'est avec des Playmobil, Lego etc. Donc, dans la construction de bibliothèques idéales. Également, un partage d'expériences et d'outils avec un service donc, de la mairie de Clermont-Ferrand, service de développement social et urbain, euh, qui travaille euh, notamment sur le budget participatif. Donc, eux nous accompagnent également sur les actions. et On a vraiment eu des échanges très riches. Ils nous ont également prêté des outils, dont la Quizbox, donc, on a découvert à cette occasion-là qu'il qu'un outil en fait de sondage interactif qui est développé par une société clermontoise qui s'appelle Next Media et qui permet en fait par un système de petites appêtes ludiques de répondre à des sondages et d'avoir les résultats qui s'affichent en direct, donc euh, d'avoir un support en fait, assez sympathique pour rebondir sur les résultats avec les, les gens dans la rue. Et enfin l'Idisbox, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bibliothèque mobile. Tout terrain connecté et autonome, développé par Bibliothèque sans frontières. C'est un outil réseau qu'on a depuis plusieurs années maintenant, qui permet vraiment des déploiements très pratiques et rapides et qu'on utilise, qu utilisera vraiment souvent dans le cadre de ces consultations. Voilà, <rire> Non. Les, les, les, les. Euh, oui. Est-ce que les aménagements sont déjà euh, prévus pour l'instant dans l'hôtel-dieu Non. Euh, les grands espaces sont pour l'instant euh, plus ou moins déterminés, mais il n'y a rien de figé au niveau aménagement. En fait. C'est encore un peu tôt. C'est pour ça que euh, c'est le moment aussi de, de consulter la population euh, maintenant. Qu'est-ce que vous entendez de Juste une petite question pour savoir euh, qu -ce, que vous, qu ce que vous faites actuellement avec cet outil et qu'est-ce qui est prévu sur votre réseau, sur votre téléphone. Vous savez où l'appeler, je ne sais pas encore comment. Alors, elle est utilisée, donc oui, l'utilisation de l'IDISBox sur notre réseau. Euh, donc, nous, on l'a utilisée soit. Je ne sais pas si tu veux répondre. Je te laisse reparler. Euh, soit euh, sur des événements euh, de type. Euh, foire de Cournon, festival du court métrage, festival du carnet de voyage, où là elle est un peu la vitrine de ce qui se fait en bibliothèque et où on propose aussi euh, voilà de, des ressources en lien donc direct avec euh, l'événement et elle a aussi été utilisée pour des des fêtes notamment Justement. Oui, elle est aussi utilisée après euh, au sein même des bassins de lecture pour euh, des manifestations estivales, par exemple, l'été euh, sur le, le plan d'eau de Cournon, installer box et puis aller à la rencontre des, habit des habitants. Donc ça, ça a été un des, un des volets d'action culturelle qui a été porté par la médiathèque de Cournon. C'est à la fois euh, vitrine métropolitaine, enfin, où, où nous, on est là euh, sur les événements métropolitains et puis après les projets euh, portés par chacun des, des bassins. C'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde sur le réseau en fonction de sa demande. Bon, là, c'est dans les mois à venir, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais vraisemblablement, les prochaines utilisations, ça va être surtout dans le cadre de ces consultations. On espère au printemps, à l'horizon du printemps 2021. Alors ça, Comme, un... Comment on s'est procuré la l'iDisbox euh, bah, elle, euh, elle a été achetée euh, elle a été achetée par la métropole pour... auprès de BSF, donc oui. Bibliothèque sans frontières. Après, c'est euh, donc quatre euh, boxes, hein. mais après, on y met ce qu'on veut dedans. Donc C'est vraiment euh, voilà, un outil qu'on peut faire personnaliser euh, comme on veut, selon ses moyens. C'est pas forcément euh, le packaging complet qui euh, peut avoir un coût important, mais après, selon euh, la somme dont on dispose. Moi, vous l'avez peut-être dit, mais vous êtes combien à intervenir, pour, combien d'entre vous ont été formés pour assurer ces consultations est -ce que, voilà, Comment est-ce que ça se passe concrètement Quel temps est-ce que vous passez Qu'est-ce qui est prévu oui, donc La question est de savoir combien, combien on est pour, sur les services innovants pour porter ces consultations. Comme je le disais au début, il y a eu 14 agents en avril 2017 qui ont été volontaires. Là, ça change régulièrement, on, doit être autour de... on est sur ce nombre-là, on est autour de 10, un petit peu plus de 10. Donc, on se réunit à raison d'une fois par mois, Donc, à chaque fois avec un, avec un encadrant qui pilote les avancées du projet. Et, et ça nous mobilise aussi sur du temps de réflexion en dehors de chaque, chaque réunion. C'est un projet, projet d'investissement sur le, sur le long terme. Ouais avec quand même la volonté d'essayer d'avoir des de, les temps de travail sur les temps de réunion, pour justement que ça mange le moins possible de, de temps de travail interne sur le, nos postes respectifs. Parce qu'on vient tous d'endroits géographiquement différents sur le, le, sur le bassin de lecture publique, donc il faut à chaque fois trouver un, un lieu qui puisse être fédérateur et où on se retrouve facilement.